Bonsoir. Bon, ce message va s'adresser à, à quelqu'un qui est déjà avancé dans le spirituel. Il y a déjà fait beaucoup tu as traversé beaucoup de choses tu t'es guéri toi-même tu as aussi beaucoup souffert financièrement et quand tu souffrais tu ne pensais pas que euh, les dons que tu portes peuvent t'amener devant des rois Et là, depuis un certain temps, tu as la conviction. Tu reçois tes messages de plus en plus clairement. Au départ, tu te demandais, mais est-ce que je peux lire moi-même mon énergie Est-ce que je peux recevoir moi-même mes messages Donc, je suis là pour te dire oui. Tu vas recevoir tes propres messages. Je vois quelqu'un qui, qui va... On va te montrer comment te guérir. Et tu vas te guérir toi-même. Et... Euh, tu vas... Entrer dans une période... Tu es même déjà dans cette phase où... Euh, tout, ce que, tout le travail spirituel que tu as fait depuis des années. C'est un peu comme si tu montais une colline. Et maintenant, tu es au sommet de la colline. Et là, tu sens que tu es en train de... Que tu vas respirer. Donc, on me dit de te dire que la pauvreté est finie. Tu vois, quand tu... Un mois, ça va. Cinq mois, ça ne va pas. La pauvreté là est vraiment finie. Parce que depuis quelque temps tu sens ça dans ton esprit. Mais tu as peur de déclarer parce que avant que tu as dit mais ça ne s'est pas passé. Et les gens se sont moqués de toi. Tu as peut-être déclaré que voilà je vais commencer tel business. Tu as fait 50 business, on connaît déjà. Ce qui fait que maintenant là, tu as même peur de dire. Tu as peur de dire que voilà ce que je vais faire à nouveau. Donc, tu es dans une phase de maturité spirituelle qui fait que tu équivaut au maître spirituel de ce monde. Mais tu t'es trop sous-estimé. C'est pour ça que je dois te parler. C'est pour ça que je devais te donner ce message. Parce que j'ai l'impression que tes anges te communiquent certains messages, mais... Tu doutes tellement de toi. Et ça devient fatigant. Parce que c'est un peu comme si, si tu écoutais leur message et tu avançais. Tu pouvais commencer à courir à la vitesse qu'ils attendent de toi. Mais tout le temps, ils doivent toujours revenir encore te prendre dans les l'épée à bas. Et ça, ça fatigue. C'est ça qui te fatigue. Donc, ton premier commandement, c'est de te lever. Le deuxième, c'est d'avancer. Ta parole est devenue puissante. Même ce que tu vois dans ton esprit, même sans dire, ça se réalise. Et ton énergie est le genre que l'argent va commencer à venir à toi. L'argent, la stabilité maritale, les enfants, toutes les choses qui te manquaient avant et que tu n'arrivais pas à saisir. Parfois, je vois quelqu'un que souvent tu rêvais comme ça. Dans le rêve, tu te vois, tu es comblé, tu es heureuse, tu es riche, tu es marié. Mais dès que tu te réveilles, ta vie est vide. Tout ce que tu as rêvé là et qu'on t'a dit avant, seulement dans le rêve, tu es en train d'entrer dans une phase où ça va se réaliser. Une à une, ces choses vont se réaliser. Tu t'es guéri du célibat. Tu t'es guéri de la pauvreté. Tu t'es guéri de la solitude. Et pour couronner le tout, tu commences à guérir d'autres personnes. Je vois quelqu'un qui a des capacités guérisseuses. Dans certaines langues, on appelle ça des chamans. Ou encore des healers. Ou encore des guérisseurs. Et quand je parle, on mains chauffe. Parfois, tu te vois dans le rêve. Quelqu'un tombe, il meurt. Ou il tombe d'un étage, il meurt. Tu viens, tu pries sur lui. Tu parles, il guérit. Tu es aussi quelqu'un que tu es délivreur. Tu te vois souvent les films en train de de délivrer les gens, en train d'ouvrir les cages des gens. C'est ça ta mission de vie, ton appel. Il y a aussi beaucoup de jaloux. Mais maintenant, on me dit te dit que les jaloux là ne peuvent plus te toucher. Tu, une, tu es le genre de personne que d'une parole, tu fais taire tes jaloux. Une parole, tu les mets à terre. Comme l'autre a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis sa même parole et je serai guéri. Tu as cet arbre à toi là. Il suffit que tu dises quelque chose. L'esprit va prendre, il va les faire. Et ces jaloux-là, ils ont voulu arrêter ce que tu portes. Ils ont voulu stopper ton élan. Mais maintenant, tu as déjà développé tellement de force. Tu as développé de la force. Je vois quelqu'un que tu es devenu forte. Tu es devenu confiante. Et cette confiance te permet d'écraser toutes ces personnes. Tu es devenue forte. Les choses qui te mettaient à, à terre avant, maintenant tu t'automotives. Même si tu es dans une situation où tu es censé être fatigué, tu as une force là qui vient. Dans le passage de Josué chapitre 1, là, où il dit, prends courage. Toi, tu prends courage. Je connais maintenant ce que ça fait dire de prendre courage. Je n'attends plus qu'on vienne te soulever de là où tu es. Je te vois, tu tombes, tu te lèves seul, tu sur ton appui. Tu à la saleté, je tu avances. Tu tombes, tu te relèves, tu es sur la saleté. Tu avances. Pardon. On venez pleurer, c'est vrai ou bloqué me connaissais pas. Tu hein. as deux heures sur la autres si Tu demandes de mal à change. Bonjour. Tu es devenue tellement forte que euh, les choses qui te faisaient tomber avant, donc, avant, si tu prenais euh, un mois pour te remettre quelque chose, maintenant, là, en une heure de temps, tu es debout. Ton esprit est devenu comme un géant. Et ta capacité financière aussi. Donc, comment t'es-tu dis, je suis un géant pas besoin de mettre au féminin. Maintenant, tu vas voir aussi que ton esprit, qui était... Ton esprit qui pensait beaucoup dans la pauvreté avant. Maintenant, tu te supprends en train de te voir dans les jets privés. Tu te supprends en train de te voir dans les voitures luxueuses. Donc, tu n'as plus de difficultés à voir. La prospérité alors qu'un moment c'était difficile pour toi dès qu'on te parle de prospérité on sera tout à fait ah, je n'ai pas l'argent non ça c'est fini tu te vois facilement d'avoir l'argent Et l'argent, on, on me dit que l'argent qui va venir à toi, ce n'est pas quelque chose que euh, quelqu'un peut bloquer. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut bloquer. C'est quelque chose qui était écrit dans les étoiles. Donc le tout, c'est comme si tu as rempli toutes les cases. Tu vois, quand tu joues, euh, au taper, taper la machine, là non. Quand tu joues, quand ça s'aligne, ça, ça fait ting, ting, ting, ting, du moment où ça s'est déjà aligné, toutes les cases sont alignées, c'est la même chose. Rien ne peut empêcher à cette machine de cracher ton argent. C'est une analogie spirituelle. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Donc, ta machine est déjà... Toutes les cases sont remplies pour ta machine. Tu as les nouvelles collaborations qui vont se pointer. Tu vas ouvrir un nouveau magasin, un nouveau business. Tu vas... Dans les quelques jours qui suivent, tu vas, tu vas avoir des nouvelles opportunités de business. Voilà. Vous êtes d'entre vous, je vois aussi euh, ta façon de travailler. Tu es maintenant très concentré dans ton travail. Tu as une étude de travail très développée. Quand tu commences quelque chose, si tu ne finis pas, tu ne t'arrêtes pas. Donc on ne peut pas te distraire. On ne peut pas te détourner de quelque chose que tu as déterminé, que tu as fait. Tu es devenu déterminé. Ton esprit est en train de se fortifier. Tu es comme un missile que quand on a mis la. Voilà. Tu es comme un missile que quand on a bloqué la trajectoire. On te lance. Même si la, la cible bouge, toi, tu t'ajustes tu avec la cible. Tu ne te détournes pas de ce qu'on de fait. Tu es en train de mûrir. On me dit que tu es en train d'augmenter ta capacité. Tu es en train d'augmenter ta capacité d'avoir l'argent. Donc ta capacité financière est en train d'augmenter. Parce que l'argent ne s'attire pas seulement une fois. Tu dois constamment attirer l'argent. Tu dois apprendre à garder l'argent. Tu dois apprendre à multiplier l'argent. Les sommes que parfois tu voyais avant, c'était pour toi comme un miracle. Eh, hey, 5 millions ou du tu parles de 100 millions comme si c'était si 200 000. Ton esprit, ton esprit a grandi. C'est comme si tu es rentré dans une maison. Avant, tu vivais dans une maison de, de, de 20 000. Mais maintenant, tu vis dans une maison de, de 500 millions. Et certains d'entre vous, vos, vos dons, vos dons attirent vos dons beaucoup, vous avez beaucoup d'anges chez vous. Ils sont là, ils vous guident, ils vous protègent. Et votre entrée, que partout où vous allez, votre entrée va faire du bruit. Et ce n'est même pas comme si euh, on va vous ignorer. Genre, euh, les gens qui vont vous voir auront besoin de vous. Ils vont venir parce que vous êtes nécessaire. Vous êtes devenu indispensable. Il y a aussi le fait que vous n'avez plus peur des ennemis. Je ne répondrai pas à ta question, ce soir, Marco. Vous n'aurez plus peur de vos ennemis. Vous avez besoin que vous avez foncer sur vos ennemis. Tu crois que quelqu'un ne t'aime pas, tu passes à moi le voir. Je vois aussi quelqu'un que tu vas euh, la vie de luxe, donc, tu peux te retrouver facilement en train d'acheter une maison, une nouvelle maison, ou bien de déménager dans un quartier luxueux. Euh, et peut-être avant, tu étais désordonné, genre, tu ne pouvais pas ranger ta maison comme tu pouvais, comme tu voulais. Mais cette nouvelle vie de luxe va permettre que tu vas commencer à te comporter comme les riches. Tu vas devenir très, très rangé, très assidu. Des choses que tu n'arrivais pas à faire depuis 5 ans, tu vas commencer à les faire sans effort quelqu'un qui veut aussi prendre du ménager. Genre, tu, tu es dans un pays où on n'a pas besoin de ménager. Personne ne prend une ménager. Mais toi, tu vas prendre à ménager. Je vous vois vous élever. Pour vous élever. Comme un aigle. Je vois aussi quelqu'un, tu vas euh, faire beaucoup de temps Ton pouvoir de monde va augmenter. Les sommes que tu ne pensais pas que tu pouvais donner par moi. Tu vas commencer à donner. Oui. Avant, quand tu disais 20 000, je disais, ah, tu vas toujours te 2 millions. Avec joie. Et quand tu vas donner comme ça, là, tu vas donner les 2 millions. 10 millions vont entrer. Et aussi, je vois que quand ton compte bancaire va prendre 2 ou 3 zéros. Oui. Et tu vas aussi euh, faire le nettoyage dans tes, tes, tes contacts. Les, façons, les personnes qui te prenaient pour une pauvre fille avant, ils vont s'adapter très très difficilement à ton succès. Donc je vois au moins tu entends te leur expliquer, mais ils te simplifie toujours. Donc tu dois quitter à côté de ces personnes. c'est quelqu'un qui t'a endormi on avait endormi tes projets on a mis ça derrière loin donc c'est c'est un peu comme si tu repartais ouvrir les vieux cartons les anciens projets tu les reprends tu les réinstalles et cette fois tu n'as plus peur d'engagement de financier tu n'as plus peur parce qu'avant quand tu avais les projets là tu voyais l'argent tu disais ah je n'ai pas l'argent. Le tout, c'est là. Tu mets ce tata sur la table. Allez, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Les choses que tu prenais avant, en 6 ans, pour faire, en 6 jours, tu mets ça sur pied. mais aussi beaucoup de lumière chez toi. Tu dois acheter des bougies, tu mets chez toi. Brûle la bougie pendant 7 jours à la maison. Ça va te mettre la lumière. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'arrêter ton étoile. Essayer de ralentir ton étoile. Mais ce qui est en train d'arriver, c'est quelque chose qui était inévitable. Donc, quand tu vas commencer à monter, il ne faut pas avoir peur que tu vas tomber. Parce que personne ne t'a... En, de... en fait, je vois quelqu'un que tu ne peux pas dire ce qui t'a fait monter. Parce que ça s'est passé seul. Toi maintenant, mais je t'ai dit qu'il ne faut pas avoir peur quand tu vas monter parce que ce n'est pas, pas quelqu'un qui t'a fait monter, c'est l'univers qui t'a fait monter. Et aussi quelqu'un que tu vas recevoir des explications. On t'avait fait du mal, on t'a laissé dans le noir. Donc pendant des années, tu as porté ça. Et tu ne savais pas trop ce qui, qui s'était passé réellement. Donc l'esprit me dit, te dit que tu auras droit à des explications. Pour fermer la page. Certains vous êtes tellement créatif. Vous allez commencer à créer des voies de se faire de l'argent. Des choses bêtes auxquelles personne n'avait pensé avant. Vous allez commencer à créer cela. Et aussi quelqu'un que tes capacités auditoires. Tu vas beaucoup écouter dans le monde de l'esprit. Oui. Tu restes comme s'ils si te guident. Ils te disent quelque chose. Tu écoutes. Tu pars, tu fais ça dans l'argent. Je vois vraiment quelqu'un que. Ce qui va te donner l'argent n'est même pas ce que les gens s'attendent. Mais tu as beaucoup, tu as tellement gagné confiance en ton intuition, en tes guides. Et aussi quelqu'un que tu vas chasser les démons. Toutes les mauvaises personnes qu'il y avait dans ta vie, tu vas les chasser. Et pour certaines personnes, tu vas même les chasser de vive voix. Pas que tu vas chasser par l'esprit, tu vas chasser de vive voix. Donc je vois que quelqu'un que tu entends le, le pousser sur ta maison. Tu lui dis ne passe plus jamais ici. Parce que tu as finalement la force pour te libérer de cette personne. Justine et toi, si tu me vois ici. Je, je n'ai pas pu résister à faire ça. Il fallait que je vienne vous dire ça avant de dormir. Il y a quelqu'un, j'ai parlé des couronnes la semaine passée. On me encore encore des couronnes. On me dit de que si tu n'as pas encore acheté ta couronne, parce que j'ai beaucoup de. beaucoup de reines sont tombées sur ma page ces derniers temps-ci. Dans la journée, hier et aujourd'hui, j'ai eu deux personnes qui m'ont dit qu'elles étaient censées partir au Ghana pour se faire couronner on me dit de vous dire de faire attention parce que quand ils m'ont dit ça, mon esprit n'a pas trop collé je n'ai pas parlé, je n'avais pas rien dessus Mais bon, maintenant si tu écoutes ceci on me dit, dit que le voyage que tu voulais faire là n'est pas nécessaire que dans cette activation que tu, dans laquelle tu es beaucoup de ces choses là se passent en auto auto, donc toi même Et il y a quelqu'un parmi donc tu es en train de tu, tu avais prévu un voyage d'initiation comme ça, mais ton esprit te dit non, il ne faut pas que tu partes. Achille Talon, qu'est-ce que tu racontes On dit que tu ne dois pas partir. Parce que tu comptes trop sur ce que les gens là te disent physiquement. Ça fait que tu n'écoutes pas les esprits qui te parlent. Et je vois quelqu'un qui n'écoute pas les esprits, mais la personne vient en train de partir. Voilà, vois vraiment, tu es en train de partir à ta pédition. Donc, comme me te de faire attention. Quand tu suis leur direction, ils ont monté les. Je vois comment tu, tu suis ce qu'ils te disent. Ils ont monté les années sur la table pour toi. Je vois que quelqu'un qui est suivi et fait bien. 10 ans sur son, sur son âge, après fait bien, on moment en encore 10 ans sur son âge Et tu es en train d'entrer dans une période de réjouissement Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup cherché, tu as beaucoup Tu étais en bataille, c'est comme si tu étais euh, je vois quelqu'un que tu te battre contre plusieurs soldats. Parce que tu ne veux pas qu'on t'apprisonne. Maintenant, tu es dans une phrase où je te vois, tu es seul, tu te connectes. À une grande antenne. Et tu es. je le vois peut-être le matin comme ça, tu t'assois. Tu te connectes. Et ça augmente ton pouvoir. Ça augmente ton pouvoir. Ça augmente ton pouvoir augmenter Et comme de la même façon que je te connecte à, à cette antenne, l'antenne aussi se connecte à toi. Donc tu déverses dans l'antenne, l'antenne déverse dans toi. Et tu aussi, tu vas avoir l'harmonie autour de toi. Tu vois, des serviteurs, les gens qui te servent avec un cœur qui veut. On a comme dit willing heart. Voilà. On me dit aussi qu'on te donne les outils spirituels. Je vois quelqu'un que tu vas aller en bataille et on te donne les outils. fois je te le bâton de commandement, acheter la couronne. Achète de l'huile. Oui, on te donne les outils. Tu, les outils. Achète des outils. Tu dois de, de développer... Euh, je vois des personnes qui sont avancées dans... On va se dans la spiritualité qui sont en train de vouloir mal te guider. Et toi, tu... Il y a quelque chose en toi qui ne veut pas suivre ça. On me dit de te dire de choisir ton chemin. Si tu ne veux pas les suivre, si tu sens que tu ne dois pas les suivre, ne les suis pas. Ne les suis pas. il y a des gens qui, quand ils t'ont vu, ils voulaient te donner une promotion. Ils voulaient te donner beaucoup d'argent. Mais ils ont été distraits par ces ennemis. Voilà. J'entends le chiffre 38 ans. 38 ans. Tu dois aussi être patiente, tu es très impatiente. Voilà. Tu es aussi dans un. Le monde spirituel est en train de devenir très réel pour toi. Donc, tu commences un peu comme ça quand tu te lèves le matin, tu es dans le monde spirituel. À midi, tu es dans le monde spirituel. Le soir, tu es dans le monde spirituel. Réveille-toi, on est en train te réveiller. Prends courage. Parce que ce que tu vas faire dans les prochains jours, c'est des grandiose. grandioses. Voilà. Je te demande donner les honneurs. On te dit merci. Ton travail est reconnu publiquement. Bonjour, bonjour. Ok. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses qu'on me montre. Donc, il y a quelqu'un aussi ici. Si tu dois prendre ton travail spirituel très au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que tu vas guérir avec ton don. Prends ça vraiment au sérieux. Discipline-toi fermement. Ne fais pas le truc que tu fais un jour. Tu sautes trois jours. Discipline-toi bien. Voilà. Je vois le chiffre 37. Et... Il y a des gens que tu pensais avoir perdu, mais ils ne sont pas perdus. Tu reviens. Reviens vers eux. Voilà. Ton empire est en train de, de s'élargir. Je suis en train de devenir puissante. Il y a même des reines dans le ciel qui te connaissent déjà. Oui. Donc, tu euh as des anges très doux. J'ai entendu la voix d'un de anges. Comme la Bible dit que les anges étaient là pour le servir. Tes anges vont beaucoup te servir. Tout ce que tu vas dire, penser, ils vont aller faire. Donc il faut contrôler tes paroles les jours qui arrivent. Voilà. Bon, je sers cette lecture par le sang de Jésus. Je déclare qu'aucune distraction ne va vous empêcher de faire votre travail et de recevoir votre couronne. Amen. Amen. Voilà. Bon, bonne nuit.